Alex, lui est trop fort, c'est le meilleur, c'est lui <rire> qui va donner envie d'aller sur YouTube, de, de faire ouais. des. Vidéos. Pourquoi lui il réussit, pas moi Alex de Body Time, encore lui, ils arrivent à Lance là bientôt, du coup on va aller les voir ouais. là-bas. Euh, Alex euh... Body Time Alex Non mais c'est quand même bizarre hein. si vous suivez une personne depuis 5 ans, vous regardez ses vidéos 2-3 fois par semaine, vous la voyez en vrai. Moi je pensais pas que j'allais les comme ça. J'aimerais vraiment bien voir son corps, ça peut, parce qu'il avait été un assert. Je parle bien évidemment d'Alex de Body Time. Alex de Body Time, Body Time. Body Time. Body Time. Quel est le fit ultime que vous aimeriez faire Body Time. Body Time Body Time, Body Time. Body Time. Body Time. Body Time. Là dans les cuisses, t'as des squats, des fentes aussi. Ah, ils commencent. Ils sont là. <rire> ils sont toujours là. Des Internet voulait savoir si aussitôt le matin vous étiez aussi solide. Franchement, pas du tout là. Bien, là, c'est dur. Je suis un gamer donc j'ai l'habitude de pas dormir, c'est carré. Et toi comment ça va Ça va, ça marche. Si tu manges le chihuahua, t'as 30% d'assimilation de protéines en plus. Voilà, tu peux le manger. Ouais mais il trempe parce qu'il sait que je vais le graille, regarde. Tu penses, tu peux le faire ouais, Tu peux le faire. Attends, sa maîtresse là. <rire> en gros tu as déjà un petit peu quitté, en gros tu te présentes, là c'est juste sur toi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là, puis peut tu de Youtube, je suis Youtubeur fitness et Youtubeur gaming aussi à côté. Vous voulez faire une belle photo Loris. on va en faire une les gars. Ajouter l'Instagram Fitness Fusion, Bien. on va faire une belle photo devant je voilà. time Le secret du physique de ces gars-là, boire des sodas toute la journée. Sans sucre. Et c'est pour sucre. le taf, parce que là, ce qu'on fait, les gars, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Faut faire le coach, sérieux. Albino, c'est bien débrouillé. Hein. Je me suis bien débrouillé. Non, mmh, je trouve pas. Il est quasiment fini, là. Parce que je vais vite aussi. Après, c'est freestyle, c'est mon truc. Johanny Kitchen. c'est très rare. J'ai trop trop faim. La table les gars. La grande cuisine de Johanny. Les gars, je le redis, je fais pas, je cuisine pas, je fais à manger, ça veut dire là, j'ai pris une poêle, j'ai claqué les légumes, ça va chauffer, on va manger. Et du coup là, c'est le premier jour euh, avec Body Time Non les gars, deuxième jour avec Body Time, vous avez vu ma tête quand je suis arrivé. Franchement, j'ai pas assuré, quand faisait 3 ans, j'attendais ce feed, j'ai fait n'importe quoi le premier jour. Je me suis bien rattrapé aujourd'hui et demain grosse journée. Ça se passe bien, on attend de faire les vidéos avec BodyTime, il y aura du contenu sur la chaîne. On va faire un training, on va faire un chat et cheat meal, tout ça, il sera dispo. On va accueillir de manière très simple, ils font sérieux sur les vidéos. Au final, ils sont archi, archi cool. Ouais. Moi, je me suis régalé, moins excité. Mais franchement, les gars, c'est des, des bons gars. Bon, on se retrouve demain. Demain, c'est moi que vous allez suivre. La journée, ça bah, ouais, maintenant, je peux pas le dire en fait. Sur, Sur le projet, vous allez voir quelques, quelques plans. Loris va venir avec moi à Fitness Park. Je vais faire 6h, heures, 16h. Heures. Pas l'habitude de travailler autant d'aide. Et puis, Mousse, ce repos. Alors, on Il a bien mérité. moi, ce repos, j'ai travaillé de. Je sais pas, on a commencé à 9h30, 9h, 9h30. 9h30. Bah, jusqu'à 17h30. Je suis épuisé. 6h22. Je suis pas habitué de ces là J'en ai 4, pour être sûr d'être à l'heure, c'est le dernier qui a fonctionné. <rire> Donc pour vous, là on se casse le vol pendant 10 jours avec Body Time pour vous sortir une masterclass. Vous verrez tout ça en fin de vidéo, on va tout vous expliquer. Et euh, bah là c'est mon tour aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, Pimous a pris plein d'avance. Moi je suis arrivé avec une tête dans le but, parce qu'on allait sortir les programmes, on était à 3 vidéos par semaine. Et j'avais pris une semaine de repos juste avant Body Time, mon sommeil défracté, je suis arrivé, j'avais pas dormi et aujourd'hui faut que j'assure en fait hein, parce que là j'ai pas fait bonne impression les gars vous savez que euh, Alex et PJ moi je les kiffe du coup on va montrer je leur vois je revois demain Alex l'un JPJ j'ai envie de leur dire que j'ai bien avancé sur les programmes donc là on va faire 6h17h à Fitness Park en espérant bien avancer toujours bien accompagné de Loris ouais, je sais pas il y peut-être des abonnés là-bas je retravaille les gars ça va pas me déranger bon on est parti en vrai décim arriver. c'est Joanie qui va tourner sa je première séance à 7h du matin se mettre en place, ensuite on prendra 3000 de repos et on va se délester pour passer à 70%. Le cerveau à 8h du matin les gars, explosé. Ok les gars on termine, on va exploser les quadriceps des avec un petit circuit. Hop. Donc ici c'est des squats hein, simplement et on va se jumper pour rajouter de la charge et carboniser les quadriceps. Je ne peux pas me cramer, moi c'est à vous de le faire les gars. Vous avez toute la séance qui est en main, temps de repos, euh, nombre de séries, répétitions. À vous de le faire si vous avez besoin d'être disponible sur le Discord, surtout sur les méthodes d'intensification. Il y a des vidéos dédiées. Entraînez-vous avec force et fun. C'est dur le travail. Et maintenant on va faire le mannequin. Vous savez que je ne pas posé. Uch Ok salut les guerriers, on se retrouve pour la quatrième séance du premier programme, le PPL, donc on va racer le travail. janvier. Ok salut les guerriers, quatrième séance du mois de janvier, on est toujours sur du PPL. Okay. Tu me passes ça, vas-y. <rire> C'est ceux qui ont payé qu'on va à ça. Enfin, ah, Je te jure, je devrais l'ouvrir. Est-ce que tu peux nous dévoiler ton compte MIME, s'il te plaît ah, gueule, Faut payer pour ça. Je me roule à terre, je lève la patte, les gars. Ça y est, je suis devenu une chienne. À 8h du matin. Oui, on fait semblant sur Fitness Fusion. <rire> une bonne journée, les gars, aujourd'hui. Joanie, après une journée de tournage à Fitness Park. Après une journée de travail. C'est quoi le, le ressenti C'est hey, blindé, les grandes villes, les gars. c'est... Quand pour nous, il y a un peu de monde. Non, je sais pas comment le dire. En gros, il y avait trop de monde, les gars. Et plein de chargés. C'est quoi Les produits sont que dans les grandes villes, en fait. J'ai jamais vu autant de chargés au mètre carré. Mais on a fait le taf. Franchement, j'ai assuré, les gars, c'est bon. J'ai rendu fier à l'LCPJ pour pouvoir leur dire. Que <rire> on voilà. sent qu'il y a un vrai impact euh, psychologique. Ah ouais, ouais, ouais, moi je veux les rendre fiers. Il ne le fait que pour eux, ils s'en Non C'est fierté, des... les gars, c'est une fierté pour moi d'être ici et de, de, de travailler avec eux. Mais je peux pas trop vous, vous en dire, on, on a dit qu'on leur dit ça en fin de vidéo. Mais j'ai tourné 4 mois de programme, donc 4 PPL et euh, donc 6 séances, chaque exercice détaillé tous les gars. C'était le costaud. Puis nous, as combien de programmes, toi Il m'en reste 5 à faire. T'en as fait 7 Ouais Là il y en a un il est tellement facile que ça va me prendre 10 minutes à le faire je pense es bon. Es en es gros il m'en reste 4 on va dire T'es bon Donc il a pris de l'avance sur moi s'il de le rattraper mais moi j'ai beaucoup de... Tu serais au local t'en aurais fait 6 aujourd'hui Mais toi t'as beaucoup de full body et tout Non C'est que des half et des splits de ah 5 séances gros. Pour... Voilà, donc 4 et 5 séances. Et moi, mes pépelles, c'est 6 séances à cheval donc ça fait des gros tournages. Là, on est parti, réveil 5h30. Non, il est venu 6h30. nous chercher à 6h30. On est arrivé à la salle vers 7h. Oh, tu arrivé On est à 7h, on a fini à 15h. Et derrière, séance Parce On essaie de s'entraîner parce que là, les body time, déjà, ils nous font venir quand nous, on prend une semaine de repos sur la musculation et tout. Eux, pendant ce temps-là, partent au Maroc. À Marrakech. En training de intensif plus bronzage. Et derrière, ils nous disent on va faire une vidéo motivation, mais d'abord, on fait un cheat meal. Hors de question. Moi je pas. Donc leur but en fait c'est de mort. nous de montrer qu'ils sont meilleurs, mais les gars on va quand même m'assurer, on continue les trainings et tout malgré le... tout le travail qu'on est en train de vous faire. Là. Et au pire, quand si je suis, grand, suis pas prêt, j'envoie Pimous. Vous savez, je moi je me prêt. cache derrière je suis lui. Pas prêt non plus. Si Pimous, je dis vas-y Pimous c'est mort Moi dès qu'on rentre, j'arrête la muscu, faut plus parler de muscu. Franchement, après une journée comme ça, t'avais vraiment envie de t'entraîner Non, c'est parce qu'il y avait Jessy. Ça écœur de la Il muscu. Il m'a chauffé, hein. tout seul, je l'aurais pas fait. Ça écœur de la muscu, on est d'accord. Mais je savais de toute façon que ici, ça allait être intense, j'avais pas prévu de m'entraîner. Prépare-toi les courbatures que tu vas avoir demain, moi je savais ouais. pas. Je me suis levé, j'avais mal partout. Partout. Imaginez-vous les gars, il y a. j'ai tourné quoi 26 séances Et ben, je faisais des reps sur tous les exercices. Donc 5 exercices par séance en moyenne. Je suis cassé. cassé. Mais il faut bien ça pour affronter Body Time. Et est-ce que euh, à Fitness Park à Lyon t'as rencontré des mecs chargés comme euh, Albino Non, aucun du coup. Parce qu'il ouais. n'y a pas d'Albino chargé, ça existe. Ils, sont... Ils sont encore plus big que lui, c'est ça qui est. est... Non c'est trop. Ils sont vraiment tous chargés là-bas. <rire> Ok, ça marche. Dodo maintenant. On ah, va fitness. On ouais, va tes Comme euh, c'est mon à... niveau, J'ai des claquettes pour lui s'il veut. Non, ah, c'est bon. Il ah ouais, y a des claquettes si tu veux, juste à côté de la table basse. Putain, en chaussettes blanches, après c'est pas simple, on a marché presque 4 pieds nus. Vous êtes bien là Ça va. Merci aux abonnés. Il y a Jimmy, ça fait un moment qu'on se parlait sur les réseaux. Il est de Lyon et il est venu nous chercher, donc il a fait 30 minutes de route juste pour nous déposer où À On Air. Jimmy, tu seras sur le film fusions. Merci beaucoup. Ouais, non. non, mais c'est avec plaisir, <rire> les gars. Franchement, Joanie, exploiter ta communauté pour te faire conduire. Ouais, je sais que c'est ce qu'ils vont dire sur le réseau. Bien sûr <rire> je sais ils vont dire ça, c'est très bien. Mais c'est un le... gars, on se parle quasiment tous les jours, tu vois. De temps en temps... Euh, Parce qu'il y a des mecs bizarres sur le réseau. Mais lui, je me suis dit, ouais il a pas l'air chelou. Et bah voilà, là, c'était l'occasion. Hein. Vous connaissez la salle ou pas du tout ouais. ouais, on y est allé je à, la à la Paris. Paris. Ok, celle-là est différente, avec elle est mieux. mieux. Est même pas il fait la pub, il y a vu qu'on a allumé la caméra, <rire> donc venez à Lyon, venez, par les venez par à Lyon. Par les... <rire> allez, allez. Allez, je peux juste passer par là. C'est quoi le prénom du guide Reda. Reda, Reda. c'est un meilleur, bon, les gars. Le meilleur de Honner. Allez, lui mettre 5 étoiles, oh, je merci. sais pas où, mais mettez-lui 5 étoiles. Ouais. Et sur OnlyFans. <rire> <rire> tu connais mon compte, mon compte. Ouais, ouais. <rire> là, ici, est... Elle est géniale. Elle est mais laissez-moi passer, je me perds, c'est trop grand Là, c'est la technologie de ski, donc c'est la dernière technologie de technologie. Ça, c'est Pimous, c'est bien le chariot, tu rigoles, mais c'est vrai. Là, on a fait un installer, escaliers, escalier, petits vélo, donc c'est avec le paire des écrans, Netflix, YouTube, etc. Qu'est ce que ça on prépare, on prépare, là je vais expliquer toutes mes méthodes d'intensification Donc euh, vous voyez il y, y en a pas mal hein. Je vais essayer de, de vous apprendre plein de méthodes les gars Tout ce qui se fait en musculation, ils seront là dedans, dans mes programmes Donc, euh, On va faire ça hein, comme ça tu pourras les manger Ça tombe bien j'ai faim. Est-ce qu'il est en pleine galère ou pas Ça va, non ça va vraiment ça va, on va commencer assez tôt Bien, on va voir. il va pas encore commencé, Donc on va voir si, si j'aurais dit va être en forme ou pas mais... C'est qui lui les gars Il sait même pas qui c'est moi du... je m'appelle Jessim, je fais tout le contenu pour euh, Body Time Et là je fais aussi euh, tournage pour Train me, Leur Train me, là Avec euh, P-Move et euh, Mister Didio Et puis voilà, ça va, on va que du sale Fitness Park demain, 5h du mat le réveil ça va piquer jusqu'à va... 18h Ouais, que du, que du sale Que du sale Et euh, bah si vous êtes intéressés, il aime bien les hommes, donc... En euh, <rire> <discute. rire> commentaire les gars Non c'est un veto <rire> C'est bon, je vais me faire dormir chez lui Donc comme tout à l'heure, on est comme toi à gauche un petit peu moins. Ok, pas trop mal. Super, t'es chaud là T'es voilà. bon Ok, salut les guerriers. Donc, pour cette vidéo, je vais vous présenter ma façon d'entraîner et toutes les méthodes d'intensification que je mets en place pour progresser un maximum. D'abord, je mets le petit comme ça il s'échauffe, il n'a pas d'excuse après ah, Tu me le joignis, je t'en supplie. Je préfère lui laisser le service. Allez, 2-0. T'es pas, pas obligé, frérot, de mais viens, on joue sur la table. <rire> Il est gaucher, fais attention, tu vas galérer. Il est habitué, c'est sa t'es hein. chez lui, t'as domicile. Arrête je suis dessus, dessus. Dessus. <rire> de suer, suer, que vous êtes ensemble. Voilà, montre-lui, montre-lui un peu. Montre pas pas temps. Temps. Je suis pas dedans, énerve -le, énerve -le. Perte, je suis pas dedans. Énerve-le, énerve-le, fais-le perdre ses moyens, Oh Oh, oh. Non, non, non. Il joue. Ok, ok. Il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe, gros. il n'y a pas de de se Nous, on vise la table, lui, il tire. Qu'est-ce qui se passe Arrête de filmer. Rallume quand je marque. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce est j'ai J'ai mal mangé, là. Je me sens pas bien. Juste, il est quand même le malin avant tout à l'heure. Il est quand même le malin. Il t'a dit, ouais, je te l'ai dit. Il malin, mais tu sais, il y a des gens qui parlent, qui parlent, mais c'est pour cacher un mal-être. Il savait. Ah, il parler de basket. de parce que c'est pas le tien Non, j'ai commencé il y a un an Ah, mais je vais te casser En folklore il, il fait trop le mec, hein. il sait pas je veux 5 fois par semaine Allez Les, les, les grands comme toi, je les, les, les mange oh Ils sont là, ils sont tout blancs, Tu penses vraiment que tu vas te dunker oh. sur moi Non, ça, ça n'arrivera pas par contre <rire> 3-2 pimousses Un partout. Un partout. tout Service à temps, es 2-2 Ouais, sur 2 Ok. C'est ça, les vraies règles dans. Ah, les effets, t'as raison c'est de chinois, ça! ça Service la muerte! Vous ne connaissez 3! Ça oh. oh. oh. Celle-là, je pas 3-2. Je pas vu venir! Ah ouais, c'est la force! C'est les bras longs, ça! 4-2. Non, ces effets, c'est trop grave, moi! Du... Ces effets, c'est trop grave! J'ai pas fini, j'ai pas fini! Ça fait que commencer! De... Oh, what, de un, deux, en vidéo moi j'ai arrêté à 3 j'ai dit c'est vrai que je joue avec pas de problème bon, dans les commentaires <rire> euh, notez bien le score peur, moi. moi il me fait pas peur 6-3 il n'y a pas de problème 6-3 je suis mauvais perdant, mais je suis joueur quand oh, oh, tu veux ça c'est bon elle est passée vite elle est passée vite il fait trop le mec c'est là qu'on voit qu'un buddhitan il travaille pas s'entraîne en entraîne de table travaille dur dans le local body ah, time. Ça fait 4 jours maintenant, mais ça n'a pas vu beaucoup travailler. Ah, l'effet, c'est trop haut. 8-4. Si tu veux, je, veux, je, je joue sans effet. Tu joue main droite. Non, non, moi je veux que tu joues, vraiment 8-4. Vas... Une... C'est vrai que tu vas te des excuses si un jour on joue au basket. Ouais, mais moi je joue plus. Tu tryhardes. 8-5. Ah C'est 2, tu resserres, tu resserres. Un bon contrôle, ça. C'est quoi, ça Doute 9-5 à 11. Putain, vous ne serez pas derrière. Je son son échelle, tout ça va là-bas. 10-5. C'est ouf, je suis mort. Non, je fais un petit spécial. Il fais trop le mec. Oh, ouais, il aime trop. Bien joué. 11-5. Je me suis bien débrouillé. Oh je suis à domicile pour lui. Moi, je trouve que je me suis bien débrouillé. On appelle ça le mec, Il m'énerve. On va le mettre sous la barre. Il un mauvais perdant, il m'énerve. <rire> Mets-le sous la barre. Oh, tu sais, ça peut te rassurer. <rire> T'es pas le premier à qui ça arrive. Salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. Bande de gros. Vous êtes, ah, pardon, vous vous bien, je m'excuse, je m'excuse. Je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Tu veux qu'il s'abonne, il faut... J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. clairement dans la vidéo. Ouais. je m'en ai rien à foutre. T'es puni, Joël ah bon, après, après, je, vais... je travaille, je réponds à mes abonnés. D'ailleurs, commentez cette vidéo, les gars, pour monter le référencement, je répondrai à tous les commentaires. Mmh. Je fais Trop deux stylé. en même temps. En le time, il en commentaire. Quoi fait pas plus. Ah, ouais, fait pas, je suis je en train de vous si dire ce qui va, ce qui va pas, pas, pas par rapport au, au okay. mois dernier. Il fait ça. Joanie, prise 44. Quel jour là On, On est lundi c'est arrivé Fini. Dans les stratégies les plus pétées pour pécho, on a Jessime qui nous a fait le coup de la panne. Ah, ça me saoule. Oh, enfin, vous me oh, cassez le dos, <rire> Je vous déteste. Enfin, vous allez retour à la longue. Là, euh, ouais. Ça pour dormir avec Joanie. Ah, ouais. J'y crée où Là, à l'entrée de votre ouais. village de mon Depuis le début qu'on est là, on lui dit Attention, ah, tes pneus, ils sont lisses. Attention, ils sont lisses. Regarde. Oh, c'est le, le pneu à l'endroit qui a crevé et il est neuf. Il il y a un mois. Vrai ou pas Non, t'as pas eu de chance dans ton affaire. Ah ouais, voilà, d'accord. Mais ta voiture, elle est pas sûre. Ah mais bon, pour l'instant on y a quand même bien sauvé le cul, vous a quand même bien, bien, bien, bien ouais, monté. Hein. En plus a on, a, on a un problème de place, c'est que niveau, niveau place de lit, il avait été obligé de dormir avec, euh, avec Joanie du ah coup. Ah ouais, en cuillère pas. comme ça. Ça me dérange pas hein. On va se monter les pieds. T'es un peu par contre. toi. Ouais, de <rire> oh, Il, a, il a une coupe lui. Oui, Ils croient que c'est le vlog à leur nez, ah ouais. Ouais. On va renommer la chaîne Jessy mais... et Loris, ça y est. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, Fitness Fusion chez Body Time. Jour 36 000, on travaille comme des chinois, et on n'a pas terminé. Comment y va il Ça va tranquille Ouais, ouais. j'ai un ah, ben. plaisir de te voir. Aujourd'hui les gars, petit tournage. Gros tournage depuis le temps qu'on l'attend avec PJ, On va faire un training, on va faire sa séance. Et, et on euh, va commencer bah... par un échauffement ping ping-pong. Ouais, parce que c'est devenu un pongiste, On l'a vu un peu s'entraîner muscu, c'est pas trop ça. Par contre, il est fort à open ball. Je crois qu'il s'entraîne plus au clé en muscu. Donc la vidéo, de toute façon, elle sera dispo sur Fitness Fusion. Ça, elle... elle sera sur notre chaîne les gars. Il c est, est pas nouveau vrai. mais il est compétent vous inquiétez pas vous allez avoir la qualité à partir de janvier les gars Donc euh, vidéo disponible sur Finesse Fusion à l'échelle les chats Vas-y on va voir si je peux jouer au ping-pong en tournant une vidéo Et voilà Est-ce que vous voyez l'immersion Là vous avez l'impression <rire> c'est vous qui l'avez ah ouais. On, toi on qui a investi ouais. tu... bon, ah, de les gars Bah alors là mais il faut le taper plus fort son... Vas-y vas-y Tu hein désordre. Ça, Ça va, va t'as bon. pas peur T'es chaud Peur de quoi Ça va euh, ouais. On a déjà commencé à parler de toi là, sur la chaîne. On fait quoi Alors, séance. C'est ce... <rire> quoi cette nonchalance <rire> J'ai bossé moi depuis ce matin, je passe pour toi, là je me suis levé à 5h. Et euh, du coup, là on va enchaîner vidéo. Des gens fatigués. Des gens qui travaillent. Des ah, gens fragiles. Jamais autant. Euh, jour, oui, oh. Ah ouais, moins il s'est un monde est... en donné. Et aujourd'hui, c'est training avec Alex. On va voir s'il est chaud quoi ça bosse. Ouais, ça bosse. Ça va, les machines. Ça va C'est la machine, on va, aujourd ça va, ça va voir aujourd'hui déjà. Alex, ça et Toi. Ça va Prévu une bonne séance Il devait fait soulever. Hein. <rire> que lui, il s'était fait soulever, et toi, tu t'aurais refait soulever. Tu, tu regarde la, la vidéo. Hein ah, au au ping-pong, il est très fort, il a un bon niveau. Pourquoi oh, vous ouvrez pas une chaîne YouTube de plongiste. Vous avez il se, il se débrouille. Je suis le seul. Moi, bon, il m'a dit qu'il te tape. Alors, il m'a dit, Alex et moi, ça, ça, ça se tape, mais je suis toujours devant lui quand même. Alors, déjà, d'une, la seule fois qu'on a compté, t'as à la télé-réalité. Et il me rongeait pour jouer tout le temps, même quand j'avais pas envie. Trop on ça On a fait 10-10. Et devant ouais. la caméra. <rire> il l'a vu, il l'a vu. <rire> on a fait un tournoi officiel. Ouais, on a vu. Sur ouais, ouais. la muscule. J'ai gagné 3 matchs. 6. Ouais. Et il en a perdu 6 sur 6. Victor <rire> Alex génial, c'est tout. Hein. Moi je dis pas que je suis meilleur. Mais, mais les chiffres, t'as des bon, arguments. Moi. Je donne juste des chiffres. Et du coup, aujourd'hui on fait tennis de table ou muscu Ah, muscu, monsieur, moi, je suis des En plus, si vous perdez contre PJ, les gars, moi je, je suis pas là pour vous démoraliser. Mais nous c'est pas, pas notre sport. C'est même ce... pas un sport le tennis de table. Bah écoute là, tous les plongistes là. Ouais, voilà, vous suis. pouvez vous ouais. désabonner. Les 300 000 plongistes. Mais non, mais je vais vous <rire> suivre les gars. Je veux bien du tennis, mais pas du tennis de table. Ouais. Bon, la vidéo elle sera dispo, de hein, toute façon le training. Je vais juste aller mettre un ouais, égorge j'arrive. C'est énorme. On a fini les gars. 10 jours, TWM, ils sont faits complets. Là on va tranquille toute l'année. Chaque mois, vous allez avoir un nouveau programme pour votre maison. De nouveaux programmes de Pimone, sans ça un sac au batch, les frérots, ça savez très Ah Voilà, donc la force, allez foncer, vous allez progresser. Et en plus, il y a une promo. On a un code promo, vous avez le premier mot offert sur mon Train ou celui de Joe ou celui d'Alex et PJ, mais pas là. On n'en parle pas d'eux. Check dans la description. Là, on vient juste de finir le chat et le cheat mine, vous allez le voir sur la chaîne de time. De de là, là, longtemps là, ça on longtemps qu'on n'avait pas de Et Si on est fatigué sur les vidéos, on soit le training avec PJ, training avec Alex, le champion de 1000 c'est parce que vraiment on est venu au les gars. Réveil, clairement, 3h Moi c'était plus 8h30, je terminais sur les coups h 18 lui c'était 6h du matin. Euh, en fait lui a tout tourné ici, ouais. donc, en 3 jours c'était bouclé, moi j'allais à à Fitness Park, réveil à 5h du matin, qu'il y ait moins de monde tous les jours les gars. Moi j'étais gilet jaune, bleu de travail, on est là, c'est parti et du coup, derrière, on faisait des vidéos, tout ça. Bon, si je suis un peu fatigué, vous comprenez En tout cas, on a kiffé, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est un grand plaisir, une arriver ouais. pour nous et c'est fait. J'espère. Maintenant, que... pendant un mois, tu vas me laisser. non là, ça y est, c'est vacances, là. Là, c'est bon, on C'est les vacances. Et vous avez vu, mois de décembre, on a pris une grosse pause parce que justement, il y avait ça. En plus, un nouveau projet le 20 décembre on n'a pas fini. On pensait se reposer, mais le 20 décembre, on va sur Paris. Un nouveau projet. Plein de nouveautés en janvier, les gars. Une vidéo par semaine. Que de la qualité monteur vidéo. Il n'y aura plus de plan de merde comme là. Celui-ci, là, notre vidéo. Malheureusement, il est parti. Du coup, on se Ça, faire va, faire ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, je pense. Vous verrez même pas la différence. tu voir. Il est beau, la différence C'est pas de la 4K, mais il est mignon quand même. Donc, merci de nous suivre, les gars. Cette année 2023, c'est pour effet commenter, monter avec l'écran, le like, les programmes de chargement. WF surtout on veut avoir les plus grosses communautés, les plus grosses Imagine on a tout ça avec ces déchets. Ah c'est ça le but des est est gars. Eh, ils se mon dieu, venez on c est bien bien. à la retraite. Venez, FM, ouais. on est solide, on est puissant, on passe toute cette année. 2023 c'est pour nous. Ouais. Force et fun les gars.